Bonjour à tous, alors je vais vous parler aujourd'hui des relations entre les grands prédateurs et les humains sur le sol français. De quoi on parle On a trois grands prédateurs en France, le loup, le lynx et l'ours, ces trois espèces en fait, que l'humain a tenté d'éradiquer, voire même à éradiquer pendant quelques siècles pour certaines d'entre elles. Ce sont aujourd'hui des espèces qui sont protégées parce qu'elles sont soit en danger, soit en très mauvais état de conservation. On observe un retour progressif de celles ci depuis à peu près 20 à 40 ans. Et ce retour a été en fait plus ou moins aidé par des réintroductions qui ont pu être réalisées, notamment pour l'ours et le lynx. Le loup, lui, il est revenu naturellement d'Italie. On a aujourd'hui 500 individus qui sont concentrés dans le quart sud-est de la France. Pour l'ours, on est à une quarantaine d'individus qui se trouvent uniquement dans le massif des Pyrénées. Et pour le lynx, on a une centaine d'individus présents à la fois dans le Jura, mais aussi un petit peu dans les Vosges et les Alpes. La coexistence entre ces espèces, entre ces prédateurs, elle a toujours été très difficile en fait avec les humains. Notamment euh, à cause des attaques euh, de ces animaux sur les troupeaux de moutons. Mon propos, il va euh, dans cette vidéo se concentrer sur le cas du loup parce qu'il concentre en fait la, euh, la majorité des difficultés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a depuis quelques années euh, environ en moyenne 10 000 euh, brebis tués par an euh, par la population de loups. Pour l'ours ou, ou le lynx, pardon, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. On est entre 100 et 300 euh, euh, animaux euh, tués. Cette cohabitation, elle est difficile. Pourquoi Tout d'abord parce qu'il y a eu une déshabituation, en quelque sorte, des éleveurs et des bergers, euh, et des acteurs du territoire dans leur ensemble, à vivre avec ces animaux depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. La conséquence, c'est quoi Premièrement, on a des troupeaux qui sont plus vulnérables parce qu'ils ne sont pas protégés ou peu protégés. On a une domestication du mouton euh, au fil des siècles qui l'a rendu euh, de moins en moins capable de se défendre. Si on compare par exemple par rapport à son ancêtre qui est le mouflon. Et on a une méconnaissance finalement du comportement euh, de ces animaux dans le, le système agro-pastoral euh, qui provoque du coup une difficulté à faire face euh, justement à, à, ces, euh, à cette prédation. Tout ça, ça entraîne un bouleversement des modes de production qui sont difficiles à gérer pour les éleveurs et, euh, et qui entraînent forcément des conflits très forts au niveau local. On a aussi des, des attaques hein, pour le loup qui peuvent se concentrer dans certains territoires des phénomènes euh, qu'on appelle euh, l'overkilling, des phénomènes d'overkilling, donc c'est en gros quand le loup, il attaque un troupeau, il tue des dizaines de bêtes alors qu'il n'en a pas besoin pour s'en nourrir. Ah, c'est des phénomènes qui existent, euh, qui sont difficiles aussi à comprendre et à appréhender pour les acteurs locaux et qui créent du coup euh, parfois une détresse psychologique qu'il ne faut absolument pas minimiser et donc des difficultés euh, très fortes euh, localement. Il y a également, au-delà de, de ces aspects euh, très, très conflictuels et cette dimension sociologique forte, une méfiance qui existe envers l'État et les acteurs publics, des stratégies de désinformation, il y a beaucoup de fausses idées euh, qui circulent euh, sur euh, le comportement de ces grands prédateurs, et parfois même une instrumentalisation politique euh, de cet enjeu que représente la cohabitation. Alors tout ça, bien sûr, ce n'est pas sans réponse, ce pas sans solution. Heureusement, on a une panoplie de solutions qui existent et on peut encore en développer. La première, la plus pérenne, euh, la plus que l'on sait être la plus efficace, c'est la généralisation en fait, de la protection des troupeaux dans tous les territoires. Celle-ci, elle est euh, efficace pardon, au maximum quand elle combine trois facteurs. Le premier, c'est le gardiennage, c'est-à-dire la présence du berger, euh, autour du troupeau. Le second, c'est la présence de chiens de protection pour défendre les animaux. Et le troisième, c'est le parquage euh, de nuit euh, des brebis. C'est très important parce que cette protection, cette généralisation de la protection, elle est euh, clé aussi pour anticiper euh, l'arrivée euh, de ces prédateurs-là, de ces animaux-là dans des nouveaux territoires et faire que les exploitations euh, soient protégées et anticipent finalement cette, à, cette colonisation. Il y a aussi également des solutions pour compenser la perte économique liée euh, du coup à la perte d'animaux, avec une indemnisation qui est mise en place euh, par l'État. Et puis pour le loup, dans un cadre dérogatoire, il y a également, euh, dans euh, des situations euh, euh, bien précises, quand la protection ne suffit pas, quand il y a des attaques répétées auxquelles on a du mal à trouver une, une réponse, la possibilité de prélever certains animaux, grâce à la mise en place d'un plafond annuel sur le territoire et donc des tirs ciblés sur les animaux qui attaquent. C'est important parce que ça peut permettre de baisser la pression de prédation localement et donc aussi finalement d'apaiser un petit peu les tensions sociales dans certains territoires. Bien sûr, euh, ces prélèvements ils doivent se faire euh, sans euh, remettre en cause la viabilité de l'espèce sur le territoire, donc en assurant euh, un seuil maximum euh, qui s'appuie sur les recommandations des scientifiques. Et puis bien sûr, les tirs ils doivent être privilégiés sur des animaux qui posent problème. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, à tuer au hasard des loups qui peuvent être des loups qui n'attaquent pas, voire même qui provoquent une désorganisation sociale des meutes, qui peuvent provoquer du coup des mouvements d'individus de, et de populations, et donc au final, aggraver le nombre d'attaques plutôt que de le réduire. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Euh, bien sûr, euh, tout ça, ça s'accompagne aussi, comme je le disais, d'un besoin de connaissance, d'une meilleure compréhension du système. Il y a beaucoup de, de, de fausses idées qui circulent. Euh, C'est important en fait, d'objectiver les choses et de s'appuyer en fait, sur une base scientifique solide et des connaissances euh, de terrain. Pour ça, il faut vraiment développer euh, ce qu'on appelle les études de cas et étudier finalement les interactions qui se passent réellement sur le terrain entre les prédateurs, euh, les, les, les troupeaux et les chiens de protection. C'est fondamental. Enfin, je terminerai sur la dimension sociale en disant que pour réduire aussi les conflits et restaurer le dialogue quand il est rompu, c'est important d'être dans une transparence complète entre tous les acteurs, de vraiment partager toute l'information euh, disponible, et puis aussi de mettre en place des médiations territoriales qui permettent euh, de trouver finalement des solutions locales qui soient vraiment adaptées aux problématiques euh, en question. Bien sûr, la prédation euh, sur les troupeaux par ces grands mammifères, c'est aussi un problème qui en cache un autre. Ces animaux sont parfois considérés comme des boucs émissaires, alors que l'on sait qu'il y a d'autres problèmes auxquels font face la filière, et notamment des problèmes euh, économiques euh, en lien avec le marché mondial. L'agneau néo-zélandais qui vient de l'autre bout du monde, il est vendu beaucoup moins cher que l'agneau français. Et c'est donc un problème de compétitivité pour la filière française. Il me semble donc qu'il y a deux leviers, deux leviers clés pour changer la donne. C'est d'une part le développement de politiques économiques fortes qui puissent soutenir le pastoralisme au vin en France et faire qu'il perdure dans nos montagnes. Ça veut dire un vrai plan de soutien qui soit mis en place de la part du ministère de l'Agriculture avec l'ensemble des acteurs concernés. Le deuxième levier, c'est le rôle des consommateurs leur portefeuille, les consommateurs, ils peuvent aussi euh, jouer un rôle. C'est-à-dire qu'en achetant du, du, de l'agneau français, en acceptant de payer un peu plus cher, ils peuvent soutenir des pratiques d'élevage qui permettent à la fois euh, d'assurer l'avenir du pastoralisme dans nos territoires, mais aussi de préserver finalement les alpages et la vie sauvage qu'ils abritent. C'est vraiment euh, voilà, un, un point clé et c'est un petit message aussi euh, qui est adressé là, euh, euh, voilà, aux consommateurs qui peuvent éventuellement nous regarder. Et je terminerai euh, donc mon propos sur un point clé, euh, c'est que ces espèces-là elles jouent un rôle fondamental en fait pour le fonctionnement euh, des écosystèmes, pour leur résilience d'une part, et d'autre part c'est important en fait que euh, collectivement on comprenne que l'humain ne peut pas s'extraire du vivant. On ne peut pas en fait avoir des positions extrêmes avec d'une part certains qui disent il euh, n'y a pas euh, d'impact sur le pastoralisme, il faut faire avec euh, et puis c'est tout. Et d'autre part, d'autres acteurs qui disent on ne veut pas vivre avec le loup, on ne veut pas vivre avec l'ours, on ne veut pas vivre avec le lynx, la montagne est à nous. Il y a vraiment besoin d'une prise de conscience collective que ce territoire, il est commun, il doit être partagé. Et je pense que c'est vraiment un prérequis indispensable en fait pour trouver des solutions qui permettent une cohabitation euh, qui soit efficace sur le long terme.